Bonjour C'est Lise. Bonjour, c'est Borlou. Bienvenue dans le Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un album, le loup en slip de Loupano. Une BD Ouais, enfin un album qui est aussi à la fois une BD, c'est vrai, pour enfants et pourquoi pas pour adultes. C'est l'histoire d'un loup qui fait peur, qui terrorise tous les habitants de la forêt. C'est abusé. Alors, dans la forêt, on s'organise. On construit des pièges à loups, des barricades à loup. On va même jusqu'à organiser des conférences sur le loup. Euh, bref, cette peur du loup devient un véritable commerce. C'est une rumeur qui monte, qui monte. C'est pas juste. Jusqu'au jour où le loup se montre, se montre en slip dans la forêt. <rire> C'est un loup gentil, un loup tendre, un loup qui fait même pas peur. C'est vrai qu'il fait même plus peur ce loup, mais alors Qu'est-ce que vont devenir les habitants de la, de la forêt qui vivaient du commerce de la peur En fait, cet album, BD. Ouais, cet album BD est vraiment destiné aux enfants et aux adultes. On peut discuter autour du thème de la rumeur, autour du thème de la peur et de son commerce. On peut échanger autour de cet album, bref, partager un bon moment entre, par exemple, parents et enfants.